Encore un temps. super décompte Il adore nous faire un truc comme ça. Salut à tous en est joueurs de la République. Comme ça, un décompte de 1. C'est des nouveaux décomptes. Merci Clément. On est le 100 mars. Bravo Happy birthday Donc on est le mercredi 8 juin. On est un peu à la bourre parce qu'on est 3, enfin 4, parce qu'il y a personne qui vient d'arriver. Mais on était trois jusqu'à il y a 4 minutes 30 et qu'on a monté très très vite. Et euh, on est là pour se JT, pour vous raconter un peu ce qui s'est passé depuis hier. Alors euh, bon, cache pas que vu qu'on n'est pas beaucoup beaucoup en ce moment on a un peu fait euh, on oublie les images les vidéos tout ça on n'a pas trop eu le temps s'il y a quelqu'un qui veut nous aider même à distance à faire ce jt on est super preneur ouais, donc envoyez nous un message euh, sur tv debout sur twitter sur facebook par pigeon comme vous voulez mais en tout cas on a besoin d'aide <rire> voilà. par pigeon ça va pas être pratique <rire> maman. on est le 100 mars donc euh, demain ça fera 70 jours qu'on est place de la république qui aurait cru qu'on <rire> euh, tiendrait 70 je sais jours pas, pas moi <rire> Du coup, euh, on a une soirée un peu spéciale ici, il y a pas mal de monde, on est là un peu pour euh, fêter ça. Il y a eu euh, une expo rétrospective euh, qui va durer d'ailleurs jusqu'à minuit ce soir des ateliers, animations, réunions de commission. Il y a un forum dans le Dôme d'Archi Debout qui doit être en train de se continuer maintenant. Il y a une assemblée de rétrospective là en ce moment. C'est une sorte d'AG où tout le monde fait un point sur ce qui s'est passé depuis mmh. le début du mouvement. Et on va avoir un concert, euh, ouais. bal, le concert peut-être plus tout à l'heure à partir de 21h30. Tout à fait. Donc euh, voilà, on fera de notre mieux pour installer une webcam dans l'intervalle et vous diffuser tout ça. Alors, un chiffre au hasard, dans l'innocent. <rire> euh, le 3. <rire> Alors, le 3 c'est Loïc. Alors, on vous ah, a dit Loïc. hier, a hier eu... on a crié libéré Loïc Hier donc on a eu on a une action euh, devant le MEDEF. Ouais, euh... dont on a parlé. Ah, c'est quoi toi hier du coup bah, On a dit que aient... la CIP était allée au MEDEF pour interrompre euh, une conférence sur le contrôle fiscal il me semble. Oui c'est ça. Voilà, ce qui est quand même assez ironique et, euh, et Loïc donc de la compagnie Jolimôme qui est très investi dans Nuit Debout euh, depuis le début et qui est à la CIP et ben, et ben euh, il a fini en garde à vue et il y est toujours, elle a été prolongée. Hein. Ce qu'on a appris nous aujourd'hui en fait ce qui s'est passé c'est que euh, c'est le chef de la sécurité euh, du Medef hein, donc euh, qui s'appelle euh, Philippe Salmon, retenez pour bien ne ce pas nommer. Nom, euh, qui donc euh, s'est retrouvé donc euh, devant les gens qui tentaient d'entrer non violemment à l'intérieur du Medef donc les mains levées pour simplement installé une banderole au premier étage, bloqué un peu effectivement, mais je veux dire sans violence. Euh, donc en fait ils, euh, ils ont voulu de déployer une banderole qu'ils ont, euh, déployée. Le ont déployé. Le déficit de l'UNIDIC cache les, profi les profits du patronat. Et donc il y a ce mec-là, le chef de la sécurité, qui a commencé à lancer euh, "Je vous méprise, toi t'es une salope et vous êtes qu'une bande de cons" aux manifestants qui étaient là. Donc il y a une jeune femme qui a voulu filmer pour euh, témoigner de ces images-là et les partager avec nous. Il a voulu lui arracher le téléphone des mains. et qui est intervenu pour l'empêcher d'arracher le téléphone. Et en fait du coup euh, il est monté à l pour placer la banderole, quelqu'un euh, le mec de la sécurité lui a un peu couru après. Il a mis un énorme coup de pied dans les couilles avant de le laisser à terre, tordu de douleur. Euh, de s'enfermer dans son bureau, d'appeler courageusement la police, et puis de faire des doigts aux manifestants qui restaient par la fenêtre. Enfin, un truc tout à fait un truc mature en plus. Bah, on, Comme choisit, réaction, quoi. on choisit son entreprise quand même. C'est vrai. <rire> Je veux dire, quelque part. Oh, pas tout, tout le monde. Tout mais... se paye un jour ou l'autre. Et donc, euh, donc voilà, donc non seulement il a été, il est encore en garde à vue aux dernières nouvelles, mais ouais. en plus il a été blessé, donc il a fallu qu'il aille en consulte. Il quand est passé même, par euh, l'hôpital. Ouais. qui a des blessé Grave qui arrive sur des coups de pied super violents comme ça. Je pense que les mecs qui nous regardent doivent à peu près ressentir la douleur quand on en parle. <rire> et euh, 94 manifestants arrêtés en au commissariat et de l'évangile. Donc il y a eu aussi euh, une manifestation aujourd'hui devant le commissariat. On en saura plus plus tard ou demain, mais on vous tiendra au courant. Bah et quand Loïc sortira, on espère qu'il viendra ouais, on parler qu on nous parler ou qu'on le rencontrera en, en tout cas. Si ouais. passé, ouais. Voilà. Next. Euh, le 6. Tiens. Alors attends, je sais pas si on a. <rire> C'est super chiant <rire> On aura un iPad un jour. Bah oui On aura un prompteur un jour. C'est ça, ça va être fou. Tiens, Actu Général. Actu Général, Actu Général. Le canard enchaîné publie la liste de 50 personnalités françaises contournant l'ISF. <rire> des gens sympathiques. Il oh, y en a Et dans le besoin, bien, clairement. Il y en a Alors attention bien. des noms que personne ne connaît bétancourt Arnaud, Gerlin. Voilà, des milliardaires français qui contournent l'ISF. Les plus fortunés de France ont payé peu ou pas d'ISF cette année. Grâce à la règle édictant qu'au-delà des 75%, revenus. des revenus, l'impôt devient confiscatoire. En haut de la liste, Liliane Bettencourt connaît bien ma mise en euh, qui avec une fortune pour son estimé à 32 milliards d'euros de n'a rien payé au titre de l'ISF mais en gros c'est que euh, vu qu'il y a un abattement qui se fait sur les très très gros salaires hein, ça veut dire que ils n'ont payé que euh, 10% de la somme qu'ils auraient dû payer euh, dans une mesure normale je crois qu'on est à 900 millions d'euros euh, de pertes un truc comme ça 199 Pardon. millions excuse moi c'est le 9 qui m'a Mais 180 millions c'est pas mal déjà c'est déjà pas mal on pourrait ouais. faire deux trois trucs avec on s'en sortirait pas mal Next, next et eh ben écoute, euh, je vous propose que tu prennes au hasard. Euh, Allez, vas On va les faire dans l'ordre en fait pour une fois. Sera ce plus coup de tirage ouais. au sort, c'est bien quand on est 8, mais là, euh... la commission psy s'installe à la République. <rire> vous avez entendu mon appel. J'ai gravement besoin d'un psy et je n'ai plus le temps d'aller le voir. <rire> Donc s'il vous plaît, venez me faire des consultes <rire> ici. Je vous assure, on a deux trois clients pour vous. Plus sérieusement, euh, c'est une commission donc, qui s'appellera Psy Soins et Accueil euh, de Nuit Debout qui va s'installer et qui s'est installée déjà à Place de la République. Et donc, il s'est donné deux outils principaux, une permanence quotidienne ici et une assemblée générale hebdomadaire. Donc, en gros, elle veut que ce soit un lieu d'échange d'informations, de rencontres autour des questions contemporaines de la psychiatrie et du champ psy en général. Et l'accueil, pour le coup, des professionnels, mais aussi toute personne concernée ou intéressée. Ça veut dire que vous pouvez venir ici à l'accueil, demander où est la commission psy, poser des questions euh, pour, par curiosité, pour des cas perso, pour des cas familiaux, ou pour échanger sur euh, ce que devrait être la psychiatrie en France, etc. D'ailleurs, euh, ils se positionnent un peu contrôlés, les, alors GHT AARS, c'est un peu d'acronyme barbare, mais en gros, c'est pour des centres d'hospitalisation un peu, euh, un peu fermés, voire euh, privatifs, euh, qui ressemblent à des prisons un peu pour. Euh, Personne en psychiatrie, donc contre une psychiatrie au service de l'ordre social, pour une psychiatrie humaniste et émancipatrice, et pour une éthique de la rencontre et de l'accueil du singulier. Euh, pour donc... une psychiatrie qui sert à tout le monde et pas juste aux, oui, aux gens puis, qui sont pas... dirigés par la bureaucratie euh, en vers la psychiatrie. Euh, C'est pas en enfermant des gens qu'on règle les problèmes en général, donc euh, effectivement il y a pas mal de choses à faire euh, de ce côté-là. On vous tiendra au courant, tout venez les voir et puis on essaiera de les faire venir sur le plateau pour euh, qu'ils nous racontent ce qui se passe. Ouais, ce serait pour, chouette. Ici. Les actions alors action, un malvoyant et son chien font une marche La Rochelle Paris pour appeler à la manifestation internationale du 14 juin. Euh, la Rochelle -Paris, Paris, pardon, en canirando pour appeler à la manif, suivez Fury et Cédric dans leurs aventures. Alors ça s'appelle Sur les chemins de la solidarité, euh, c'est un malvoyant, sa chienne et une, et une petite euh, carriole. Et euh, il a un Facebook Sur les chemins de la solidarité où vous pouvez le suivre, aller le rencontrer sur sa route pour discuter, témoigner... Euh, et, euh, et je suis sûre qu'il est super sympathique et euh, très drôle. Et quand il arrivera à Paris, ben, pareil, on... Il a une page Facebook, si vous on voulez le suivre, le plateau. soutenir, etc. N'hésitez pas à vous prendre des infos. Et nous, on tentera de récupérer aussi des images à vous diffuser bientôt. Et si vous le croisez, envoyez-nous des photos ou des images, d'ailleurs. Donc Loïc, on l'a fait Ensuite on a euh, Nuit de Boudreau Mardèche empêche une réunion du MEDEF. Alors effectivement, la mode, hein les gens s'interrogent pourquoi le MEDEF. <rire> parce qu'ils ben, sont quand même à l'impulsion de la loi travail, donc ils sont un peu au cœur de la problématique aussi. Et que du coup là on parle quand même d'une réunion qui s'appelait euh, Sécurisez vos licenciements. <rire> Ils se sont dit que c'était intéressant d'intervenir et de dire deux, trois trucs. Donc Nuit Debout de Romardèche et la CODA, coordination de Romardèche, des intermittents et précaires, ont débarqué par surprise ce mercredi matin à la fédération du BTP de Romardèche, où il devait avoir cette, euh, cette assemblée euh, du MEDEF. Et on a un blocage également à Clermont-Ferrand, à 10h ce matin, la CGT et les militants de Nuit Debout bloquent donc le MEDEF. On bloque le MEDEF, car la loi de travail est d'inspiration MEDEF, à eux de la retirer, expliquer un militant, ce qui est quand même du bon sens. Euh, voilà, on vous en dira plus sur les prochaines actions de blocage Alors, euh, autre action, attaque à Montreuil, et en alliance avec Nuit Debout, organise un combat de boxe entre le code du travail et la loi travail. D'après ce que j'ai compris, ils vont mettre en place un espèce de ring. Euh, en fait, ils vont faire une espèce de, de, place de combat euh, et, euh, philosophique. Combat et -dire, philosophique. Euh, ils vont faire une espèce de représentation de ce que serait euh, voilà. le combat entre les deux. Mais c'est un événement qui peut être intéressant parce que ça va aussi euh, permettre à plein de discussions d'émerger autour du sujet. De la même façon, qu'il y avait aussi des assises qui étaient prévues, qui sont pour l'instant reportées, mais qui vont avoir lieu où on ferait des, des tribunaux, euh, des assises concernant la loi travail ou concernant le gouvernement, avec des avocats de la défense, des procureurs et des jurés. Qui voteraient enfin pour s'interroger ensemble sur le sujet. Donc, c'est plutôt des démarches assez euh, saines et thérapeutiques pour revenir oui, à C'est comme la couleur révolution dont on parlait hier avec Quentin. C'est euh, sympathique, ça se fait dans le bon esprit et c'est toujours pour euh, amener euh, aussi de la bonne humeur dans les combats et, euh, Absolument. et enrichir les débats. Ouais, et puis permettre d'avoir des occasions d'en parler autrement qu'assis gravement avec des textes imbitables. Donc, euh, et des costards. ouais c'est ça. <rire> Donc, c'est rendez-vous vendredi 10 juin 18h à la mairie de Montreuil. Euh, manifestation. Tiens, je vais faire un truc, on s'en fout. Hein. Vas-y, je te laisse faire parce qu'il y, a... y a notre -y. invité qui m'appelle. Alors, ce matin, les intermittents ont manifesté devant le domicile de Myriam El Khomri, euh, dans le 18e arrondissement. Euh, voilà, et ils ont donné son adresse, que je ne vais pas répéter ici, parce que c'est pas très sympa. Tout le monde était déjà chez elle ce matin. Euh, ils étaient une centaine pendant une heure à peu près. La régie essaye de communiquer avec moi, mais je ne comprends pas. Alors, euh, -moi, je t'ai abandonné. C'est notre invité d'après, Jean-François Julliard, qui est le directeur général de Greenpeace, qui nous cherchait. Du coup, euh, voilà, j'avais besoin de lui dire où on était. On en est Alors, la grève a été reconduite à la SNCF. Ouais. En fait. Je euh, pense qu'ils vont pas s'arrêter. On parlait de négociation, mais euh, comme on l'a dit, je croyais dans le JT hier, il euh, n'y a qu'un seul syndicat hein, qui euh, signe des accords pour l'instant, qui est un peu toujours le même malheureusement, mm. qui est donc la, la CFDT. Par contre pour Fauchemino, Sudrail, etc., il est pour l'instant hors de question de signer quoi que ce soit. Il y a déjà un, un conseil consultatif qui va se faire auprès de tous les adhérents pour pouvoir prendre des décisions. Donc pour l'instant c'est maintenu. Euh, Qu'est-ce qui se passe donc, euh, là, donc on a une grève à Paris, à Lyon, à Tours, à Dunkerque, à Toulouse, 70 contrôleurs, tractionnaires, vendeurs de la SNCF. Donc on a aussi voté la reconduction à main levée du blocage. Et donc on nous dit qu'il y a 3 TGV sur 4 qui ont circulé aujourd'hui, un train sur deux en général sur les, euh, sur les trains euh, transiliens, etc. qui ont circulé en France aujourd'hui. Voilà, et en parlant de blocage, on continue à bloquer les déchetteries. Donc les éboueurs ce matin étaient bloqués dans les.. Ah. Oui. Les centres de traitement de déchets ont été bloqués par les éboueurs hier à Fosse-sur-Mer, en Ariège... Les c'est toujours aussi. un gros sujet. En, les en, en, en, région, en région parisienne, je crois que les, les trois ouais. principaux centres sont les bloqués. J'ai ouais. entendu parler de trucs comme quoi Romainville aurait été débloqué, mais j'ai pas réussi à trouver de confirmation au moment où je rédigeais le JT. Donc euh, peut-être que vous en savez plus que nous, mais pour l'instant, euh, rien n'est confirmé. Et puis évidemment, euh, donc des euh, comment dire, des garages à, à camions aussi euh, de ramassage euh, d'ordures qui sont bloqués également par des syndicalistes et des travailleurs. Donc on, on lâche rien pour l'instant. Côté raffinerie, même chose. Ouais, donc, euh, On dit qu'il y a des salariés de deux sites qui ont majoritairement voté pour la reprise du travail. Donc, C'est dans le Rhône. Ça va se poursuivre jusqu'à vendredi, à Donge aussi, malgré donc, ce vote-là. Euh, ensuite, il y a de la Seine-Maritime qui est toujours à l'arrêt. Ah, à grand puits. Hein. Euh, la grève a été levée depuis lundi, apparemment. Comme celle de MED en Bouche-du-Rhône. Et donc il y a euh, Esso ExxonMobil à Gravenchon, en Seine-Maritime et à Fosse-sur-Mer qui fonctionnent normalement apparemment. Mais euh, le site pétroïnoce de la Vera des Bouches-du-Rhône continue pour sa part à tourner à des billets réduits avec un blocage des expéditions. Donc on leur souhaite du courage. Et comme on en parlait hier, les aéroports et Air France vont faire euh, grève pendant l'euro pour euh, empêcher l'arrivée massive des différents supporters et différentes équipes de cette petite manifestation qui risque de durer un mois quand même En fait pour ceux qui comprennent pas quelque voilà. part c'est que vu que des semaines et voire des mois de manifestation pour une loi travail contre laquelle la population est complètement contre contre laquelle on voit un gouvernement qui bloque et qui ne veut rien entendre, effectivement il y a une prise d'otage de l'euro, de toute façon pour vous dire la prise d'otage de l'euro finalement elle n'incombe que aux personnes qui vont avoir des bénéfices c'est à dire à l'UEFA parce que finalement nous on finance les investissements oui, ouais, comme McDonald's on l'a dit hier est... mais on n'aura de toute façon pas des bénéfices de ce truc là parce qu'il paient ont pas d'impôts en France. Euh, donc effectivement, c'est une façon de les choper là où ça fait mal, c'est-à-dire au portefeuille, ce qui est malheureusement souvent le seul endroit où on peut taper. Voilà. Et donc en attendant la grève euh, des compagnies aériennes, pour l'instant, il y a eu un blocage à Roissy hier. Euh, et Corsica Linea et La Méridionale ont aussi euh, posé un préavis de grève. Donc l'accès au terminal 2F à Roissy-Charles-de-Gaulle était bloqué dans la matinée. Et, et pareil, vraiment, les ports vont commencer à se manifester dans le sud. Euh. Dans les gros ports de voyageurs. Oui, donc c'est un bloca une blocage général. Je crois qu'il y a des annonces de grève de la SNCM, euh, c'est ça Ouais. ouais. Les la Corsica SNCM férise, qui est des carrières et... etc. Donc c'est vraiment essayer de bloquer euh, les accès de, de En plus, on arrive vers les vacances scolaires, donc il y a de l'argent à faire, à perdre. Effectivement, il y a un moment où euh, on fait ce qu'on peut pour qu'on soit entendu, ce qui aurait dû être le cas depuis très, très, très longtemps. Euh, le porte-parole des pompiers de Paris raconte ah oui. l'évacuation de Romain. Euh, en fait, il y a Libération qui a réussi à recueillir le, le témoignage du porte-parole des pompiers de Paris, qui explique en fait les conditions dans lesquelles ils ont récupéré Romain. Euh, ils expliquent donc qu'il était capable de monter dans le camion, en tout cas pour résumer, au moment où, euh, où ils sont arrivés et qu'il a fait une crise, alors une crise d'épilepsie, une crise de spasme très violente, euh, qui est extrêmement dangereuse pour lui, qui est apparemment due aux gaz lacrymogènes qui ont été envoyés. Dans son entourage, c'est-à-dire dans les gens qui ont essayé de le secourir, à partir du moment où il était déjà au sol, ce qui est assez scandaleux. Et apparemment, c'est ça qui a rendu son état beaucoup plus instable qu'il ne l'était au départ, malgré la blessure qui était quand même grave. Déjà grave. Ouais. Donc, on en saura un petit peu plus plus tard, mais on voulait attirer l'attention encore une fois sur ces gaz lacrymogènes qui sont interdits en pays de guerre, qui sont interdits contre d'autres gens, mais qu'on a le droit d'utiliser sur sa population, et dont on est encore une fois les fabricants. C'est-à-dire qu'on est qu on une publicité gratuite pour l'utilisation des gaz lacrymogènes dans le monde. Oh c'est et on trouve ça super gerbant personnellement voilà et on vous rappelle que le 14 juin on aura une appel, un appel à la manifestation internationale qui va avoir lieu à République en pas plus mal de, de la gens... manifestation en France qui va être euh... pas mal de gens vont essayer de nous rejoindre et, et puis on, on va essayer de se coordonner avec d'autres villes d'autres pays pour faire une manifestation globale voilà